Salut les amis de Deschiffres et des Infos, que le grand Dieu vous bénisse. Frottez une tranche de tomate sur votre visage et obtenez un résultat incroyable. Les tranches de tomates peuvent avoir un effet incroyable sur votre peau. Ils sont délicieux dans une salade, un sandwich ou une pizza. Les tomates sont très sains pour vous en termes de nutrition, mais sont très bénéfiques pour un usage externe également. Frottez, une tranche de tomate sur votre visage peut faire des merveilles pour votre peau. Dites adieu à l'acné et bonjour aux tomates. Les tomates contiennent beaucoup de vitamines, comme les vitamines A, B6, C, E et K. Ces vitamines sont très nourrissantes pour la peau et aident à réduire les pores. L'acidité de la tomate peut aider à rétablir l'équilibre du pH de votre peau, ce qui aidera à garder vos pores dégagés. Les tomates contiennent également de l'acide salicylique, une enzyme utilisée dans des tonnes de crème et de lotions destinées à lutter contre l'acné. La tomate est donc un élément essentiel de votre routine de soins de la peau. Il nettoie votre visage et aide à réduire les cicatrices. Les tomates peuvent être très efficaces lorsqu'il s'agit d'acné légère ou sévère et de cicatrices laissées par des boutons. Deux méthodes fonctionnent comme très bien. Tranche de tomate, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Tout ce que vous avez à faire est de couper une tomate en rondelles et de les frotter sur le visage. Massez légèrement le jus dans votre peau dans un mouvement circulaire. Attendez maintenant environ 10 minutes avant de vous rincer le visage à l'eau froide. Masque, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez également vous fabriquer un nouveau masque facial. Mélangez la purée de tomates avec deux cuillères à soupe de yaourt nature. Appliquez sur votre visage comme masque et laissez agir environ 15 minutes avant de le rincer. Le mélange est très doux, vous pouvez donc l'utiliser tous les jours. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.